Hello. J'espère que tu vas bien. Alors oui, j'attends une petite réponse. Voilà. Je vous filme cette petite vidéo en avance, puisque quand vous la verrez, je serai à Liverpool en train, je l'espère, pour la dernière du futur, vivre ma meilleure vie et faire des aventures extraordinaires. Je pars à Liverpool du coup, par deux semaines, une à Manchester, une à Liverpool, pour faire un peu de l'anglais, puis voyager, etc. Je suis trop contente de le faire, c'était un truc que je voulais faire cette année. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que je pense qu'actuellement, je suis en train de vous bombarder de photos sur mon Insta, que je vous mettrai ici, en plus de ça. Ça me fera très très très très plaisir de vous y retrouver. Je suis toujours en mode, j'attends mes 100k, mais c'est... Genre Instagram, genre c'était Et après ça fait du coup, je fais que faire 60 70 60 70 Tu me casses les couilles Instagram Oui, je parle toujours autant. Y'a pas de soucis là-dessus. Mais bref, aujourd'hui, je suis là pour te faire le méga gros bilan de tous les challenges 1 mois sans, un mois avec que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube. Donc, le soda, le téléphone, les cheveux gras, le make-up, le végétarien, le sans-soutif, c'est lequel Les poils. Du coup, let's go Il y a bientôt un an et demi, je me suis challengée. Je me suis dit vas-y fais -le un, une semaine sans écran, donc sans téléphone, sans télé, sans tout ça, etc. Et oui, c'est la même semaine où je me suis pété mes ligaments croisés. Du coup, c'était en soi, je me souviens que ce challenge, je l'avais plutôt bien vécu puisque j'adore dessiner, j'adore lire. Du coup, j'ai un petit peu occupé tout mon temps à faire ça et puis aussi j'étais au ski, mais vu que je pouvais pas skier parce que je m'étais pété les ligaments croisés, et les autres partaient skier et moi j'étais en mode hum, j'ai plus de ligaments. Voilà. Mais en soi, j'ai plutôt bien vécu ma semaine malgré les ligaments et malgré le fait que je n'avais pas de téléphone. Et aujourd'hui, du coup. Hum, je sais pas quoi vraiment vous répondre à ça Parce qu'aujourd'hui je suis différente à l'approche que j'ai à, à mon téléphone, à mes réseaux sociaux et etc Je sais pas si vous l'avez remarqué mais euh, je poste beaucoup moins genre, Je fais toujours autant de stories parce que je parle toujours autant Mais j'ai beaucoup moins l'envie de vous faire des selfies, de me montrer, de vous montrer ci, de vous montrer ça Après en photo Instagram, clairement il y a beaucoup de photos de moi puisque c'est ça qui marche sur Instagram malheureusement Mais euh, c'est vrai que c'est plus quelque chose que je kiffe faire, c'est quelque chose que j'ai de plus en plus de mal à faire Quoi qu'il en soit j'arrive à laisser mon portable poser pendant des heures sans en avoir besoin d'être dessus Des fois j'oublie carrément que j'ai mon portable dans mon sac je rentre des cours, j'ai mon portable dans le sac, je vis ma vie au bout d'un moment je me dis ah mon téléphone il est où et je le cherche et puis je suis en mode ah je l'ai mis dans mon sac mais en soi je pense pas que ça soit vraiment ce mois ou ce, ce, cette semaine qui m'est vraiment fait changer, je pense juste que j'arrive à un âge, euh, pour ceux qui ne savent pas malgré ma tête de petite fille euh, je vais avoir 26 ans en octobre, je pense que plus on grandit plus moins on a besoin de, de téléphone, moins on a besoin d'être accroché à son téléphone etc après évidemment je bosse dans un truc où il y a beaucoup de réseaux sociaux mais par rapport à un an en arrière, par rapport à deux ans ou même trois ans en arrière, je peux passer des week-ends sans téléphone, sans vous faire de story, sans rien faire juste parce que j'en ai pas envie, parce que j'ai la flemme ou parce que j'ai rien à vous dire et que j'y pense pas j'ai pris des distances parce que je grandis plus que parce que le challenge a changé ma vie j'ai tenu un mois entier sans me maquiller, sans euh, faire quoi que ce soit à ma peau, en laissant ma peau pendant un mois, vivre sa meilleure vie. Avant ce mois de challenge, je me maquillais quotidiennement, vraiment quotidiennement, mais toujours très peu, ça restait toujours du fond de teint, du sou pour les sourcils, du mascara, etc. etc. Mais euh, quand je sortais, j'étais obligée de me maquiller, quand j'allais chez mes potes, j'étais obligée de me maquiller. Mais euh, je me suis rendu compte que finalement je disais ouais, je ne me maquille pas beaucoup, mais pas se maquiller beaucoup, ça s'appelle quand même se maquiller quotidiennement. Parce que j'avais des petits complexes, bon là je suis maquillée plutôt à balle hein, pour un tournage, mais en soi j'ai mes sourcils qui sont super clairs parce que ceux qui ne savent pas je suis blonde vénitienne et j'ai donc les poils très clairs du visage je suis obligée de les maquiller parce que j'ai l'impression d'être malade et j'avais l'impression que tout le monde me regardait mal etc pensez le challenge à moi sans me laver la tête et à moi sans me maquiller donc j'ai cumulé les deux donc je me retrouve sans maquillage avec cheveux dégueux voilà et du coup après ce fameux challenge à mois sans make-up et eh bien ça a révolutionné clairement mon maquillage aujourd'hui alors encore une fois est-ce que c'est dû à mon âge est-ce que c'est dû à ce challenge ou est-ce que c'est dû au recul que j'ai pris je peux sortir sans make-up je peux aller faire mes courses clairement avec mes sourcils un peu euh, clairs mes poils, de cils, <rire> mes poils de cils mes cils clairs vivre ma vie tranquillou Aller chez mes potes, aller même en soirée sans make-up, genre voilà. Avant quand je voyais genre mon copain ou autre, j'étais obligée d'être toujours un peu me parer, etc., etc. Maintenant euh, je m'en tape complètement. Je me trouve même très bien sans maquillage. et Je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment me maquiller. Du coup au final je trouvais que ça me rendait vachement plus moche que ce que j'étais à la base. J'essaye vraiment de faire des trucs plus légers et je me suis aperçue que je kiffais aussi me maquiller, c'est-à-dire mon petit trait liner comme j'ai là. J'adore le faire de temps en temps, mais c'est plus une obligation, c'est plus un truc que je fais quotidiennement. Si j'ai envie de me lever du lit, me brosser les dents et me barrer, je le fais. Si j'ai envie de rester toute la journée euh, sans maquillage, etc., et sortir dans la journée, je peux à me maquiller et du coup maintenant quand je me maquille ben je kiffe et ça je pense que ça a énormément changé et je pense que le moi sans make-up ça m'a quand même aidé puisque je me suis aperçue que je pouvais très bien vivre sans make-up et que je me suis pris aucune réflexion et ma peau est beaucoup plus belle beaucoup plus tout ça donc euh, que bénéfique il y a un an en arrière, je buvais du coca tous les jours. C'est-à-dire une canette de coca par jour, c'était genre obligatoire. C'était plus une grosse addiction que tout ce qui est club, etc. C'était genre mon petit coca, les petits pétiments qu'il y avait sur le palais, le sucre dans la bouche. Je me suis dit que c'était plus possible, qu'il fallait vraiment que je fasse un mois sans sucre radical. Donc j'ai fait le un mois sans sucre et le un mois sans soda. Parce que pendant le mois sans sucre, je buvais des trucs à l'aspartame du coup c'est un peu triché, mais c'était sans sucre. Je vous avoue que je mange pas énormément sucré de base, donc niveau sucre, ça a pas forcément changé ma vie. Je continue à manger du sucre, mais je n'achète plus de gâteaux. Je me fais moi-même tous mes gâteaux, comme je vous dis dans une vidéo, et tous mes potes me Bouffe mes gâteaux, hein, mais euh, je fais très attention à ce que je mange, etc. etc. Mais le soda en soi c'était une malédiction, j'étais obligée d'en avoir tout le temps. Et aujourd'hui j'en ai plus une bouteille, que ce soit jus d'orange, je me le fais moi-même et euh, coca, etc. J'en ai plus du tout. C'est exceptionnel quand j'en as j'ai l'impression d'être mes parents, genre chez nous c'était exceptionnel le coca. Du coup mes potes sont en mode Ah t'as pas des diluants quand on fait soirée et je suis en mode non les gars je bois de l'eau. Ça fait que après ce mois, j'ai vécu mon mois sans coca, donc je me suis un petit peu forcée, il était un peu plus compliqué que les autres. Parce que franchement quand je voyais mon grand frère, puisqu'à cette époque j'étais retournée vivre chez mes parents, je voyais mon grand frère avec son petite canette de coca, etc. Et moi je suis en mode. <rire> j'ai arrêté le soda pendant un mois et après ça, je n'ai plus jamais réussi à reprendre. C'est trop bizarre parce que je bois du coca. Aujourd'hui, j'aime toujours autant le coca, il a pas de souci. Je pouvais pas boire du coca zéro. Maintenant, je bois que du coca zéro. Et euh, le fait de boire du coca normal, parce que mon meilleur pote boit que ça. Et du coup, quand je vais chez lui, j'ai du coca à dispo et je vais boire un verre. Et au bout du deuxième verre, bah, ça va me filer mal aux dents, mal au ventre. Je vais être en mode ah, oh, ça me dégoûte. Genre, je vais avoir l'impression qu'il y a du caramel. Enfin, ça va me donner un goût trop bizarre. Ça va me filer mal au ventre. Je supporte plus du tout le sucre à outrance comme je le supportais il y a un an en arrière. Et je pense réellement, vraiment que ce mois, fin. Ces deux mois m'ont énormément aidé à réduire ma consommation de sucre. Si vous avez envie de tester, faites-le. Qui a fait le plus de vues sur ma chaîne YouTube et qui était clairement le plus bénéfique pour moi, c'est le 1 mois sans me laver la tête. Faut savoir que euh, j'ai les cheveux qui graissent très vite et euh, c'est casse-couilles, je sais, j'ai les cheveux bouclés, fins, tout ce que vous voulez. J'ai les cheveux les plus casse couilles du monde, ils graissaient super vite. Et avant ça, j'étais incapable pour moi de rester avec les cheveux gras. C'était genre un fléau chez moi. J'étais en mode ah j'ai les cheveux gras, oh la là, là, je vais me laver juste une mèche, mais vous savez que laver juste une mèche, la merde. Et euh, ce mois a clairement révolutionné. Quand je vous dis révolutionner ma vie, c'est clairement révolutionner ma vie. Aujourd'hui, je suis arrivée à un stade de ma vie où je m'en tape complètement d'avoir les cheveux gras. Les mecs en soi, euh, je me prends pas de réflexion, mais c'est plutôt entre meufs qu'on est en mode ah t'as les cheveux gras nanana alors qu'on est tous dans le même bateau on sait tous ce que c'est la merde d'avoir les cheveux gras hein parce que bon voilà hein, les cheveux longs etc vous les touchez à droite à gauche quand vous les lavez ça vous abîme donc il faut pas s'y laver mais aujourd'hui d'avoir les cheveux gras ça me passe mais genre au dessus déjà parce que personne regarde personne va vous sentir le cheveu ça me fait rien du tout en plus je passe beaucoup de temps chez moi puisque je bosse de chez moi je fais mes études de chez moi je, je le vis très bien et puis au pire euh, s'il y a des gens qui me regardent mal ben, ils me regarderont mal je veux dire j'ai pas je fais pas de mal à quelqu'un j'ai pas euh, tué des chatons etc j'ai juste les cheveux un peu gras de temps en temps et puis euh... Au pire, le sébum, c'est pas dégueulasse. Euh, ça nourrit vos cheveux, ça vous entretient vos cheveux, c'est le truc le plus naturel que vous pouvez avoir sur votre tête. Toujours la métaphore des lignes de, de cours. Si toi tu cours sur ta ligne et que pour toi la femme parfaite, elle doit être toujours bien coiffée, bien maquillée, bien épilée, bien ci, bien ça. Mais t'es sur ta ligne, moi je suis sur la mienne de celle où on est trop heureux, on s'en bat les couilles de tout, on s'en bat les couilles du regard des gens. Et puis franchement, on est vachement plus heureux sur cette ligne, je trouve. Donc je reste sur ma ligne, tu restes sur la tienne. Du coup, autour de moi, j'ai que des gens qui sont foutes réellement. Et puis bon, comme je vous dis, on est dans le même bateau. Hein, le, les copines que j'ai aussi, elles ont de temps en temps les cheveux gras, etc. C'est pas pour autant qu'on va s'insulter de euh, tous les noms parce que. Voilà. Après avoir passé un mois avec des cheveux tellement gras que limite ça fait des genres de des dreads Du coup vraiment ce mois, faites-le, faites-le, faites-le Peut-être qu'il va vous aider à enlever ce petit regard des gens qui vous gênent Et c'est ce qui s'est passé pour moi il y a un an et demi, moi j'ai fait ce fameux challenge végétarien, donc sans viande et sans poisson, parce que végétarien c'est les deux. Je vous avoue que euh, j'ai très bien vécu ce mois, puisque je me suis aperçue qu'on euh, pouvait manger pas de viande, pas de viande et de poisson, et qu'on pouvait très bien vivre sa vie. Vous savez que moi je suis une adepte des euh, animaux, je parle vraiment des animaux, et pourtant j'avais toujours ce truc de me dire euh, t'es obligé de manger de la viande, enfin, euh, c'était un putain de duel dans mon cerveau qui faisait que je mangeais quand même de la viande alors que c'est, alors que ça. Ce mois en fait a révolutionné ma nourriture, ma, ma vision avec la bouffe, ma vision avec les animaux, etc. Aujourd'hui euh, je ne suis pas végétarienne, voilà, ça fait euh, un an et demi que je n'ai pas mangé un seul morceau de viande mais de temps en temps je mange du poisson c'est à dire que je mange de temps en temps du saumon quand je fais des sushis qui restent assez exceptionnel euh, je mange aussi des fois des petites crevettes euh, qui reste aussi assez exceptionnelles puisque j'en achète pas plus que ça mais euh, ça doit m'arriver une fois par mois de manger du poisson du coup je peux pas dire que je suis végétarienne je suis pesco végétarienne il faut vraiment que le poisson soit de grosse qualité pour pouvoir le manger alors vous allez me dire oui mais les poissons c'est aussi des animaux etc ça s'appelle des poissons les animaux les poissons c'est du spécisme clairement je le sais je, je le sais j'en ai conscience mais en ça vous avez raison je, je suis pas du tout euh... Parfaite. Faut savoir que quand j'ai arrêté mon, quand j'ai fait mon mois sans poisson et sans viande, je mangeais de base que du poulet et du euh, saucisson. Et je pense que je vous ai pas raconté ce qui s'est passé après ça. Mais euh, quand euh, j'ai repris, donc quand j'ai fini mon mois végé, j'ai décidé d'aller au McDo manger le fameux euh, truc au, au, au poulet là, qu'elle est à 4 euros au poulet. Et euh, c'est avéré que quand j'ai croqué dedans, il y avait un putain de boyau dans tout le, tout, tout le chicane là. Et ah, j'ai vraiment, genre, été dégoûtée. J'ai pas mangé mon truc, ça m'a vraiment dégoûtée. Ah, je m'en souviens encore comme c'était hier, c'était horrible. Et euh, à partir de là, j'ai plus mangé de poulet du tout. Mais j'avais mon petit euh, saucisson. Faut savoir que le saucisson c'était euh, ma vie c'est à dire que pour moi euh, a, dans ma vie il y avait le saucisson et tout le reste euh, la raclette la charcuterie tout ça c'était genre mon goal de vie c'était genre ma passion et euh, du coup après ça j'ai continué à manger euh, de temps enfin non assez souvent que du saucisson parce que vraiment c'était mon aliment fétiche un jour euh, j'ai regardé une, une vidéo vegan d'un mec qui a expliqué le véganisme etc au milieu d'une part il a lâché une petite vidéo d'un petit cochon d'un petit cochon qui se faisait taper à coups de bottes euh, parce qu'il voulait pas euh, aller euh, se faire tuer hein, clairement le mec il mettait des gros coups de bottes dans la tête du cochon et le cochon il s'est mis à hurler à la Mort. Et ce petit cri du cochon là, hein, je l'ai encore en tête. à partir de là, je n'ai plus jamais remangé un morceau de viande. Je fais des rêves la nuit quand on me tourne du saucisson en me disant Léa, mange du saucisson. Et moi, je suis en mode non, je peux pas. Je peux pas, je peux pas, j'en ai envie, mais je peux pas. Aujourd'hui, je sais que même si j'adore le saucisson, même si j'adore euh, tout ça, bah, je ne pourrai plus jamais en manger. À voir si bien évidemment il y a une guerre, etc., etc., que je suis obligée de manger ça. Mon corps ne le supporte plus. J'ai tellement de convictions, tellement de, de recul, etc. J'ai quand même eu ce petit déclic qui a fait que qu aujourd'hui, si je mange de la viande, je, je, je suis malade. Donc j'ai réappris à manger et je vis très bien sans viande. Donc je vais pas vous expliquer pourquoi j'ai arrêté la viande si vous voulez que je vous en parle plus en détail avec comment je mange etc pourquoi pas mais c'est pas le sujet voilà les poils, clairement, c'est le gros débat, le sujet où euh, je suis une merde. Hein, je vais vous faire l'apologie la, de on s'en bat les couilles de tout, nanana. Mais euh, faut savoir que bon, je suis très peu poilu donc j'ai beaucoup de chance. Et euh, j'ai fait le 1 mois avec des poils, c'est-à-dire j'avais laissé me pousser mes poils à l'air libre pendant un mois. Aujourd'hui, je me rase toujours, pas autant, ça, ça serait mentir, parce que maintenant, je m'en fous un peu d'avoir des poils, genre des petits poils de 1 cm non pas, de 0,5 mm. Euh, Aujourd'hui, je m'en fiche, je me rase plus quotidiennement comme je le faisais avant, je suis vachement plus free avec mes poils, etc. J'ai pris ce déclic là, mais je suis pas sûre que ce soit le mois qui me les fait prendre. Je pense que quand même inculquer nous, les femmes depuis toujours qu'il faut se raser, que les poils c'est sale, etc. Et c'est toujours encore ce petit duel de me dire, ah, je me trouve mieux sans poils. Donc je les enlève. Je sais que si j'étais sur une île déserte et qu'il n'y aurait personne autour de moi, je me vivrais avec mes poils ma meilleure vie, je m'en foutrais totalement. C'est le regard des gens qui me gêne énormément à ce sujet. Je sais pas pourquoi alors que pour les cheveux, voilà. Mais pour les poils, je sais pas, j'arrive pas à me trouver féminine avec des grosses guillemets, avec des poils. Ce mois euh, m'a pas forcément servi, je pense que c'est plus tout ce qui se dit autour, les mouvements féministes qui soutiennent les poils, de dire que les poils, etc. C'est cette nouvelle vision des choses qui fait que j'arrive à mieux les supporter, mais euh, je me trouve toujours plus jolie. Et mieux en poil malheureusement pour la fin, c'est le un mois sans soutif. C'est le premier challenge que je me suis lancé sur ma chaîne YouTube, c'est de plus mettre de soutif pour des raisons X et Y. Hein. J'ai fait des vidéos sur les dangers du soutif. Enfin bref, j'en ai bien parlé. Je vous mets l'histoire de toutes les vidéos que j'ai fait challenge et des réponses pourquoi c'est mieux comme ça, etc. Depuis que j'ai tourné ce mois sans soutif, qui a vraiment du coup changé ma vision, ma, ma vision des choses sur le soutif. Je n'ai plus jamais reporté de soutif. Alors je sais qu'il y a toujours la petite police sur Instagram en mode t'as un soutif, etc. Ça se voit, t'as des manches. Alors des fois je mets des brassières de chez Mina Storm. Je leur fais un bisou, leurs, leurs brassières sont géniales. Mais en fait, comme je mets euh, pas mal de t-shirts assez transparents ou assez plongeant euh, j'ai beaucoup de mal avec euh, le décolleté etc parce que oui ça fait vulgaire parce que t'as des gros seins oui parce que du moment où t'as des gros seins tu peux plus porter ce que tu veux Toi je suis un peu gênée parce que je trouve mes seins trop gros mon 90D me gêne sachant que j'ai perdu pas mal de poids, en soi je n'en porte plus, en t-shirt je n'en porte plus, le regard des gens je m'en fous. Après c'est vrai que quand même quand je passe dans des endroits qui craignent un peu, j'ai tendance à mettre mes mains ou mon sac devant mes seins. Genre vraiment parce que j'ai pas envie que. Voilà, je sais que ces personnes n'ont pas forcément la même éducation, la même vision des choses, la... voilà. Même euh, par exemple, pour n'importe quoi, hein, vous pouvez parler de n'importe quel sujet avec n'importe qui, personne n'a la même vision, la même éducation, et quand je vois que les personnes ils bah, sont trop dans un extrême par rapport à moi, ben bah, je m'adapte. En fait, je vais pas les forcer, enfin tant pis, j'ai pas ce temps, j'ai pas envie de faire oh ça va, je vais me balader toute nue et tant pis je. Je sais qu'il y en a qui disent oh mais tu devrais faire ça mais moi je suis pas comme ça genre du coup quand je passe dans un endroit qui me semble un peu crignose ou que je suis pas forcément à l'aise eh bien je vais avoir tendance à cacher mes seins. Tant pis c'est un truc à faire, c'est comme euh, ne pas euh, éviter de sortir toute seule la nuit, c'est quelque chose que je fais parce que j'ai pas envie de me en retrouver euh, voilà dans la merde. Mais en règle générale c'est très rare que ça m'arrive et euh, je vis très bien comme ça. Personne me fait des réflexions au début, j'en avais de ma famille, genre en mode un qui pas de soutif et tout, maintenant c'est euh, c'est toute une indication le sens soutif, mais maintenant il y a tout le mouvement qui est en mode ouais le sens soutif c'est génial, etc. Donc c'est vachement plus libre, on en parle plus et. Euh, c'est cool parce que je ne supporte plus aucun soutif. J'ai déjà tenté de remettre des petits soutifs en mode ouais, la petite meuf pour faire bomber, c'est simple, mais ça me donne mal au ventre. Genre, ça me file mal au ventre, ça me file mal au dos. Je me sens pas à l'aise, j'ai l'impression que je peux pas respirer, etc. Et euh, j'ai plus aucun soutif, euh, j'en je, ai plus aucun. Genre, j'ai que bah, les trucs Mina Storm et des petits tops qui se crop top comme ça qui me sert et je le vis très bien après j'adore la lingerie donc ça me fait un peu chier parce que les soutifs c'est quand même super beau mais je les supporte plus et euh, tant pis c'est tout ce que j'avais à dire je pense que j'ai fait le tour de tout hein. je, je sais que cette vidéo a un peu duré mais bon c'est un bilan de tout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous à me dire les mois qui vous tentent de faire les mois que vous avez déjà fait euh, les mois que vous aimeriez que je fasse même si j'en ai d'autres en préparation même si en ce moment avec la vie que je mène on dirait que la j'ai un peu du mal à faire des choses parce que j'ai vraiment la flemme de, de faire des gros challenges etc genre j'ai déjà trop de trucs à penser entre les cours le chat les potes le, le Youtube, le si, le ça, genre j'ai juste déjà... Oh flemme Toi Le dernier que j'ai fait c'était le 1 mois avec sport, le 1 mois sans sport que je vous mettrai ici. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine sûrement avec une nouvelle vidéo. Ciao